Salut tout le monde, ici le Geek. Euh, je vais montrer euh, dans la vidéo ici euh, la méthode que j'ai utilisée pour résoudre le défi MicMath euh, numéro 8 qui consiste à trouver un nombre premier le plus grand possible tel que quand on l'écrit de gauche à droite tous les nombres intermédiaires écrits soient premiers également. Donc euh, j'en ai testé pas mal, hein, je vais pas faire euh, toute la méthode depuis le début, ça m'a pris environ une vingtaine de minutes. Donc euh, 20-25 minutes, j'en suis à... Donc je vais partir du, du nombre 7. Euh, qui est le, le nombre dans lequel j'ai trouvé la, la plus grande valeur donc j'utilise la méthode systématique c'est à dire que tous les nombres premiers se finissent soit par 1, par euh, 3, par 7 ou par 9 euh, à l'exception de ceux qui sont inférieurs à 10 donc ce que je fais c'est que je teste à chaque fois un par un en incrémentant dès que je, je, je trouve une valeur qui ne fonctionne pas. Donc là j'ai le 7, je pars avec 71, je, je teste le 1 à droite, donc ça fonctionne, donc je continue avec un 1, ça ne fonctionne pas. Comme ça ne fonctionne pas, je remplace ce 1 ici par un 3 et je teste. fonctionne pas, je remplace par un 7, puis par un 9, voilà ça fonctionne, donc je continue, je mets un 1, ça ne fonctionne pas, puis je remplace par un 3 et à chaque fois je teste tous ça fonctionne, 1, 3, ça fonctionne, je reteste, 1, 3, 7, 9, voilà, donc là j'ai testé tout ce, euh, pour, ce pour ces 6 chiffres, j'ai testé tous les nombres euh, premiers, qui, enfin tous les nombres qui se termineraient euh, ensuite par 1, 3, 7 ou 9, aucun n'a fonctionné, donc, Là le plus grand que je trouve c'est 719333, qui est plus petit que le précédent que j'avais trouvé euh, avant, donc euh, je, je, inutile de le noter, et donc là je reviens en arrière, et je remplace le 3 qui est ici par un 7, et je continue comme ça, donc là ça n'a pas fonctionné non plus, donc je reviens en arrière, je mets un 7 ici, puis un 9, ne fonctionne pas, donc je mets un 7, 9, voilà, donc je reviens à chaque fois, le 1 je remplace par un 3, et je continue. 1, 3, 1, 1, 3, 7, 9. Fonctionne pas. Je reviens, je mets un 3, puis 1, puis 1, puis 3, puis 7, 9. Fonctionne pas. Je remplace le 1 par un 3, puis par un 7, puis par un 9. Fonctionne pas. Ce 3-là devient un 7. Et je teste comme ça. 1 par 1. 3 devient un 7. Puis un 9 fonctionne. Donc là, je continue. 1, 3, 1, 3, 7, 9, fonctionne. Je mets 1, 1, 3, fonctionne. 1, 3, 1, 3, 7 et 9. Voilà. Là, j'en ai un nouveau plus grand que le précédent. 73 939 133 que je note. Et je continue pour essayer d'en trouver des plus grands. Donc le 3 fonctionne pas. Enfin, a fonctionné. Donc j'essaie que 7. Puis 9. 3, 7, 9. J'essaye avec 3, ça fonctionne. 1, 3. Et je continue comme ça, en testant systématiquement toutes les combinaisons possibles. 3, donc 7, 1, 3, 7, 9, 9, 1, 3, 7, 9. Fonctionne pas, donc là on arrive ici. 7, 9. Euh, 73, donc après euh, 77, c'est pas un nombre premier non plus. 79, c'en est un. On continue. 1, 3, 7, ça fonctionne. 1, 3, 7, 9, fonctionne pas. J'essayais que 9 fonctionne pas. 799, ensuite faudrait que je passe à 8, c'est pas un nombre premier. Et le 9 n'est pas un nombre premier. Donc le plus grand que j'ai trouvé en utilisant cette méthode, c'est 73 939 133. Voilà. A priori, c'est le, le plus grand nombre premier qui respecte la règle du défi. Donc, euh, je verrai bien quand j'aurai la réponse. Soit euh, c'est terminé. Euh, sinon, bah, je vous invite euh, à aller voir la chaîne de Mick Loné hein, qui a créé ce défi sur sa chaîne MickMath. C'est très intéressant. Il y a des, des dizaines et des dizaines de, de vidéos à, à regarder, tout aussi euh, intéressantes les unes que les autres. Voilà, je mettrai le, le lien dans la description du défi et de la chaîne euh, de, de sa chaîne vidéo. Merci, à bientôt.